Dans cette vidéo, je vais te parler eh bien, de l'achat en indivision. Qu'est-ce que l'achat en indivision Qu'est-ce que ça implique Quelles sont eh bien, les contraintes On va voir les quatre inconvénients principaux quand on achète un bien en indivision. Le coronavirus va-t-il avoir un impact sur la baisse des prix Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la crise du coronavirus et de l'impact. Je voudrais vraiment qu'on focalise sur ce sujet. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la baisse des prix Et au-delà de ça, comme je n'ai pas de boule de cristal, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir s'il si y a une baisse des prix, quel serait l'impact à ce niveau-là sur le marché immobilier. Et je vous ai pris l'exemple euh, du offre de prêt, de la dernière que je viens de signer pour qu'on puisse voir ensemble ce que j'ai signé. Je vais récupérer les clés demain au moment où je tourne cette vidéo. On est en avril 2020 et du coup, je voulais qu'on voit bah, avec cet exemple, quel est l'impact si demain on est sur un marché baissier, un marché qui est flat. On va partir du principe qu'il ne bouge pas en termes de prix ou on est sur un marché haussier. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ça. Pourquoi Parce que, alors si vous me suivez sur Instagram, à j'ai fait un post récemment où j'ai fait voter les gens et où je demandais, puisque j'ai une dette qui est aujourd'hui de 10 millions d'euros d'immobilier et je leur demandais l'impact euh, pour eux, si c'était eux qui détenaient cette dette, dans quel mindset ils seraient, est-ce que ce serait quand même ultra positif et ils seraient très contents ou est-ce qu'au contraire, ils estimeraient que ce serait la cata et globalement on va appeler un chat, un chat, ils seraient dans la merde et en fait, sur ce thème-là, alors il y avait quand même une grande majorité, hein, il, y avait plus de, il y avait 90 des gens euh, qui ont voté en disant que c'était quelque chose d'extrêmement bénéfique puisque bah, tu as bien conscience que tous les mois, tu rembourses. Et en fait, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire cette vidéo que pour les 10 mais je me suis dit, mince, c'est dommage de ne pas faire monter quand même dans le wagon ces 10 Pourquoi ces 10 de gens pensent que c'est mort, que c'est la faillite assurée et qu'en fait, je trouve toujours qu'ils subissent l'actualité et en fait dans l'immobilier, dans plein de facteurs dans le business, il faut toujours avoir une vision long terme. Si t'as une vision court terme, déjà tu ne feras jamais rien parce que euh, au moment où ça monte, tu vas dire c'est un peu comme en bourse, celui qui a une vision très court terme. Quand le marché monte, monte, monte, il attend, il attend parce qu'il a peur, boum, il passe à l'achat et quand il passe à l'achat, bah, forcément il achète au plus haut, ça redescend un peu, quand ça redescend, il prend peur, il vend. Et en fait, c'est comme ça que les boursicoteurs perdent énormément euh, d'argent parce qu'en fait, ils ne font que suivre la mouvance. Alors que celui peu importe au point s'il est rentré au meilleur moment ou s'il est monté en haut, mais s'il maintient, il a une vision moyen terme et long terme, ben c'est les statistiques hein, qui parlent. Si tu regardes l'historique de la bourse, ben forcément il va gagner. Et en immobilier, c'est pareil, et en business, c'est pareil. Et dans tes relations personnelles, professionnelles, c'est pareil. Si tu vois toujours court terme, ben tu ne vas pas arriver à fidéliser les gens, tu ne vas pas arriver à leur faire avoir un meilleur avenir. C'est que ta femme, tu vois toujours court terme, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie non plus également. Donc tous ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont avoir une vision Moyen terme, long terme, je ne dis pas que tu as une vision à 50 ans, n'abusons rien non plus. Mais si tu as une vision à chaque fois sur un an dans tout, ça va être très, très compliqué de le gérer. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu pourras recevoir l'intégralité des futurs conseils. Et comme d'habitude, je t'invite à mettre en commentaire bah, ton avis. Est-ce que tu partages ça est vraiment ajouter euh, vraiment de la valeur pour que l'ensemble de la communauté puisse en profiter. Bah, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais te prendre cet exemple et vraiment pouvoir focaliser sur ce sujet et se dire, bah allez, si il y avait une baisse des prix, je ne veux pas qu'on laisse ces 10% de gens à côté du train. Je voudrais les faire monter dans le train pour qu'ils comprennent la magie de l'immobilier aussi. Parce qu'il y en a, il y avait un commentaire qui m'a marqué, mais ce n'est pas pour focaliser un commentaire, c'est un commentaire parmi 50. Euh, et il ne pas, faut pas retenir ce qui est un... Qui est, est d'ailleurs pas négatif, hein, qui, est, qui est constructif, ça sert à rien de dire les, les 49 autres, c'est pas en, en se disant euh, Benny, oui, top, on est super, qu'on progresse aussi. Donc c'est vraiment juste pour ouvrir euh, le débat, si je suis pas du tout en mode haters, etc., c'est vraiment pour ouvrir le débat. Et je me suis dit, en fait, c'est à ce commentaire qui m'a frappé parce qu'il me disait, bah t'es dans la merde, etc. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui est dans la merde, c'est celui. Est-ce que celui qui attend une retraite à 60 ans, c'est qui, qui ne sera pas là est-ce que ce n'est pas celui-là, celui cette personne-là, qui, qui, qui est vraiment plutôt dans la merde On sait tous que oui, mais en fait, je me dis, il y a encore une partie de la population qui pense tellement qu'il va avoir une retraite que quand on va lui dire bah « Non, ta retraite, à la fin, ce ne sera plus que 40 de ton salaire moyen des 25 dernières années. » Il va dire « Mais c'est dégueulasse, j'ai cotisé. » Il va se plaindre mais il n'y aura pas de retraite. Donc, tu te mets ça dans le crâne, tu arrêtes de râler, il n'y aura pas de retraite. Donc, quand tu pars de ce postulat-là, il faut que tu puisses te créer ta retraite. Et donc, l'immobilier, c'est le produit qui va pouvoir permettre de faire une retraite par capitalisation. Donc ça, une fois que tu as compris ça, tu laisses de côté le fait de dire dans la merde, pas dans la merde et tu te dis il n'y aura rien. Donc, en partant de ce postulat là, c'est celui qui ne fait rien aujourd'hui qui sera dans la merde. C'est une réalité. Et je cite une petite anecdote, Patrick Drahi qui est un, un entrepreneur qui est devenu célèbre parce qu'il a récemment acheté euh, SFR, donc euh, entreprise euh, grand public, il dirige euh, le, le groupe et le holding euh, Altis et il est pas mal investi dans la presse aussi, bah disait qu'il dormait beaucoup mieux aujourd'hui. Alors peut-être que le chiffre est faux, mais je ne sais plus si c'est 5 milliards, 10 milliards de dettes qu'il a, peu importe, en tout cas 100 milliards. Euh, il disait qu'il dort beaucoup mieux aujourd'hui en ayant 1 milliard, 5 milliards d'euros de dettes euh, que quand il avait 1 million euh, d'euros de dettes, voire pas de dettes. Donc c'est pour montrer euh, l'échelle de grandeur. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où ensuite tu maîtrises le fonctionnement de la dette, bah, c'est plus un problème parce que tu sais que tu t'enrichis grâce à cette dette-là. Et ça, je voudrais qu'on arrive vraiment à faire monter dans, dans le train les, les, les 10 derniers pourcents ou en tout cas, on ne les fera jamais tous monter dans le train, mais, mais, euh, mais dans cette partie où c'est encore obscur, ils puissent se dire ça, ça ouvre en tout cas euh, au débat. Je ne demande pas à les convaincre, mais au moins que ça puisse ouvrir au débat. Bah, je te prends un exemple, donc dernière offre de prêt. Euh, J'achète un, un bien, euh, Paris 12e, euh, je vais quand même te le mettre ici, je vais te mettre les ratios euh, ici, même pour moi, pour euh, faire les calculs, ce sera un petit peu plus facile. Euh, L'achat, c'est à... Euh, donc j'emprunte sur la totalité du, du montant euh, du bien et je mets les frais de notaire, c'est à 235 euh, 000 euros. Euh, la durée, j'ai fait sur 20 ans. Bon, le taux, je vous le mets quand même, hein. ce n'est pas pour parler euh, spécifiquement de ça. 0,85 Alors, le taux, depuis, ça, ça a un petit peu monté. Donc là, c'était une très bonne nouvelle parce que j'ai négo ce taux-là. Là, là j'ai signé l'offre de prêt, mais ce taux était négo euh, et figé avant la crise sanitaire. Euh, donc, on était un tout petit peu plus bas parce que ça a dû augmenter de 0,2, 0,3. Euh, donc, c'est euh, aussi pour cette raison que le taux bah, est super et qu'il est intéressant. Je mets le notaire en apport, euh, c'est toujours ce qu'on recommande de toute manière chez Investissement de c'est de mettre de l'apport, pas forcément sur le notaire, hein. mais c'est ce qu'on vous dit si vous avez pris contact avec nous, il va falloir euh, entre 10 et 15 d'apport du montant total du projet pour un résident fiscal français, et environ 20-30 d'apport du montant total pour un, pour un client expatrié ou étranger. Donc là, je mets le notaire, donc je m'endette euh, là-dessus et ça fait rembourser, alors je crois qu'il y a une phase d'amortissement, mais ça fait ensuite des échéances, voilà, impeccable. Bon, 1065 euros. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir euh, prendre comme ça cette base de référence. Le postulat, c'est la réalité de, de l'opération. Euh, pour que tu aies un ordre d'idée, ça, ça va correspondre au prix de location. On va être en opération euh, blanche ici, bon. puisqu'il va être loué aux alentours des 1100-1150. Euh, euros euh, sur, sur la globalité du projet donc pour que tu aies un ordre d'idée on est en opération blanche donc je te donne déjà le postulat euh, de départ alors on commence pas le, le but c'est de voir la baisse des prix parce que je vois déjà les commentaires oui mais est-ce que là il y a la taxe foncière donc tu n'es pas en opération blanche est-ce que la taxe on, là franchement on fait simple l'idée c'est juste on part de là et on va tester une, une baisse des prix une élasticité des prix pour voir ce que ça donne parce que c'est ça vraiment euh, que je veux vous montrer aujourd'hui c'est ça qui est le plus intéressant donc on va partir sur en 1 Hypothèse, je vais mettre si je l'ai d'ailleurs en rouge, ça baisse. Donc on va partir du principe, on a une baisse de 5% en année 1. Donc très concrètement ce qui va se passer ici, c'est qu'ensuite à échéance de 12 mois, mon capital restant et finalement la valeur du bien. Pareil, on va essayer quand même de faire simple et pas de chiffres après la virgule pour pas que ce soit inintéressant euh, et, et rébarbatif. Euh, au bout du 12e mois, en gros, on va arrondir hein, parce qu'on ne va pas mettre à deux chiffres après la virgule, ça va être un petit peu, euh, un petit peu fastidieux. Au 12e mois, je dois 224 000 euros à la banque. Et ici, si j'ai acheté 235, on dit que ça a perdu 5 points. 235 000 divisé par 1,05, ça fait. Alors, pareil, j'arrondis, hein, ça fait 223,809 euros. Ça fait 224 kilo euros. Oh, c'est bizarre. En fait, ça vient de matcher à l'euro près exactement. Ce qui est bah, plus que logique puisque ici, j'ai une durée de 20 ans. Donc chaque année, bah, j'enlève des strates, donc ça fait 5 par an. Donc c'est pour ça que c'est mathématique et que c'est logique. Et je me retrouve en fait ici. Finalement, cette baisse, ce n'est pas moi qui l'ai payée. Je vais l'avoir louée, c'est le prix de location. Je suis sur ce bien-là, je suis en direct sur ce bien-là. Donc, il me sert en plus à faire du déficit sur mes autres appartements pour prolonger le montant et ne pas payer d'imposition. Et donc là, on voit que même dans un marché baissier, bah finalement, tous ceux qui disent oh, « j'ai perdu de l'argent », même pas, le locataire a payé, je me retrouve complètement flat. Si je fais la même chose, là, je t'ai fait année 1. Si je te fais la même chose année 2, tu t'en doutes que… Ça va être… Bon alors, je remets hein, le, le, le, le capital restant et je te remets la valeur du bien. Donc, je te prends le tableau, je vais au 24e mois. Et au 24e mois, 213 kg euros je dois à la banque. Ici, il vaut 224, il repère 5 donc je repars du vrai chiffre exact, divisé par 1.05. Et on trouve la même chose puisque c'est 5 donc 213, 151 exactement. Donc, tu vois que dans l'hypothèse qui est la plus négative, après, on peut dire, euh, je vois déjà le, tous ceux qui pensent que c'est la fin du monde. Donc, on peut faire un scénario catastrophe où l'immobilier effectivement perd 50 de sa valeur, sauf que en deux ans, ça ne va pas valoir zéro. On ne va pas perdre 50 50 50 Est un actif à la fin qui vaut complètement zéro puisqu'il a toujours bien entendu une valeur intrinsèque. Donc, je prends quelque chose de très conservateur où déjà c'est hyper pessimiste puisque ça dévisse de 5 et ça redévisse de 5. Après, on peut dire, bah, ça repart la hausse, c'est flat. On pourrait faire le schéma années 3, années 4, tu as compris ici. Je pourrais être prof de maths. Je pourrais être prof de maths. Tu as compris ici que si je refais, je refais, je refais, je refais baisser, ça va toujours matcher. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, le risque ici, c'est le risque de ton locataire. Puisque finalement... En tout cas, ce n'est pas ton risque direct puisque c'est le locataire qui a payé la baisse. Voilà, on va, on va expliquer ça comme ça. C'est le locataire qui a payé ta baisse. Toi jusque là, tu n'as pas du tout souffert et été impacté. Et là, je prends le pire scénario. Si bien entendu, je te mets maintenant, on va changer ça, on va mettre un marché constant. Donc on va dire on est flat. Je le mets du coup en noir. On fait le deuxième cas de figure sur un marché constant. Mon capital restandu, ça va être la même chose. La valeur de mon bien, par contre, elle est corrigée ici. Et elle vaut, on va dire, donc ça n'a pas bougé. Alors, en sachant que quand ça bouge pas, ça perd quand même, parce qu'il y a l'inflation. Pareil, si on veut vraiment rentrer dans le détail. Donc, du coup, ici, il me reste 224. J'ai fait plus 11K. Si c'est ça, 11, ouais, c'est bon. Et ici, capital restant du 213, j'ai fait 22. 14, 15, ouais, c'est ça. Plus 22K. Et c'est déjà ça, en fait. Je pense qu'il est vraiment très important de comprendre. Il y a beaucoup de marchés à forte rentabilité en France, dans des villes moyennes ou en province, qui ont un marché flat. Et en fait, j'entends plein de gens qui disent Oh, j'ai pas fait de plus-value, j'ai pas gagné d'argent. Eh Eh Marché flat, tu gagnes des sous. Tu gagnes des sous. Souviens-toi de l'image de l'iceberg la plus grosse partie qui ne se voit pas, le dessous, c'est l'amortissement du bien, c'est ça qui fait que tu gagnes de l'argent. Donc, Là, tu fais 11K, tu fais 22K, etc, etc, etc, etc. Et donc, ce qui est important, après je vais te faire l'hypothèse où, où ça monte, mais ce qui est important et c'est là la magie de l'immobilier, c'est que même dans un marché baissier, tu ne perds pas d'argent. Tu restes flat en fait. Dans le marché baissier, tu restes flat à hauteur 5%. Donc, il faudrait que ça dévisse encore plus pour perdre et à horizon moyen terme et long terme, il faudrait que ça continue de dévisser. Parce que ici, tu te rends bien compte que même si ça, des vices de 5 par an, il y a un moment où même si tu dévises de plus, ton actif, il ne vaut pas zéro. Il y a un moment où forcément, la baisse maximale que tu pourras avoir dans une hypothèse la pire, je sais pas, c'est 20 points, 30 points, alors on peut toujours dire le scénario, le plus gros scénario catastrophe. Mais ton actif, il a toujours une valeur. Euh, une voiture est un passif, mais au bout du moment, elle a aussi toujours une valeur. C'est une, une réalité, c'est que le crédit le font prendre sur 5 ans, tous ceux qui s'endettent sur un crédit voiture. Donc là, forcément, ils sont perdants, mais à échéance, 10 ans, la voiture, sauf si tu as roulé, roulé, roulé, roulé avec. Mais après au bout d'un mois elle a toujours un, elle a un socle minimum et si ton crédit, tu l'as payé en 5 ans, même si je t'invite pas à le faire, hein. mais c'est un passif, donc là tu l'as payé, elle a toujours une valeur intrinsèque. On est juste à l'opposé avec l'immobilier puisque c'est un actif, mais par conséquent, tu vois déjà que sur un marché constant, tu gagnes beaucoup. On va faire sur un marché haussier quand même, puisqu'à moyen terme, c'est comme plein de grosses sociétés, à moyen terme ou à long terme, ça va prendre de la valeur, donc il ne faut pas que tu résonnes à deux ans. Ici, ce qui est cool, c'est quand tu t'endors. Parce que si tu es sur un marché haussier, tu dis oh, bah tant mieux, j'ai gagné. Mais si tu résonnes à moyen terme ou à long terme, ça n'a aucune espèce d'importance. On va se mettre sur un marché haussier. Bon, on va faire la même, hein. on va se dire plus 5 Donc la valeur de ton bien, ce n'est pas 235 ici. Et on va voir comme ça le gain. 247 et 247 fois 1,05, j'ai pris le chiffre exact. 200, on va en dire 259 et donc sur un marché haussier, plus 23, 46. Donc là, c'est huge, c'est huge, mais c'est ce qui c'est C'est pour ça que énormément de gens s'enrichissent et deviennent millionnaires avec l'immobilier. 50 bars sur un marché haussier à 5 points. Je veux dire, c'est ce qu'on vient de connaître sur les 4-5 dernières années dans plein de marchés de France. Et il n'y avait pas besoin d'être l'oracle de l'immobilier pour arriver à investir dans un marché haussier de 5% dans les 3-4-5 dernières années. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment la conclusion, c'est que même sur un marché baissier de 5%, tu ne perds pas. Et c'est ça qui est, que, que trop de gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas ce que, ce que je t'invite à faire, mais pour te dire euh, et répondre à ces 10% de gens pour essayer de leur dire, mais... Voilà en fait pourquoi vous ne comprenez pas que même si tu as une dette importante, à partir du moment où tu es au minimum sur une opération blanche, encore mieux si tu as du cash flow, bah pourquoi il n'y a pas de risque du tout majeur C'est que même sur un marché baissier, tu vas continuer ici à pouvoir t'enrichir. Je suis persuadé que ces conseils vont t'aider. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Tu vas recevoir comme ça les futurs conseils et je t'invite à mettre en commentaire ton avis sur cette vidéo pour qu'on puisse rapatrier le maximum de monde dans le TGV de l'immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao